Bonjour et bienvenue dans ce premier minute tips consacré à l'outillage pour bien débuter dans le maquettisme. Je vous propose de voir tout de suite en détail les outils dont vous aurez besoin pour ce premier projet. Débuter dans le maquettisme implique nécessairement de faire l'acquisition d'un outillage de base à l'image de ce set révèle constitué d'une pince coupante pour détacher les pièces des différentes grappes, d'un cutter pour affiner le travail de découpe, d'une lime pour supprimer les éventuelles marques de moulage et ajuster certaines pièces. Et enfin, d'une pincette ou pince Bruxelles pour vous aider à manipuler les pièces les plus petites. Vous pourrez par la suite compléter cet outillage de base par un cutter de modélisme et des lames de rechange. Deux pinces pour maintenir fermement certaines pièces lors de leur le assemblage de lime métal, plate ou carré, ainsi que d'éponges abrasives ou papier abrasif de différents grammages. Et enfin, d'un mandrin ou mini perceuse et de forêt de précision. Vous retrouverez toutes ces références dans la description de la vidéo et sur la boutique 1001maquettes.fr.